Comme pour le champ électrique, on va étudier les invariances et les symétries de la distribution de courant avant d'effectuer le calcul. Donc, premièrement, les invariances, et eh bien elles sont identiques au champ électrique. On va rappeler euh, rapidement, si on prend un champ B quelconque, par exemple en coordonnées cartésiennes, ce champ B va s'exprimer, donc il est au niveau, on va le calculer au niveau d'un point M. Il va être égal à BxxY. ZUX plus BY uy plus BZ UZ. Donc là on a encore donné cartésienne, on va étudier les invariances euh, du système, donc de la distribution de courant, et par exemple on a une invariance, on va dire par exemple que l'on a invariance par translation suivant ux et uz. On rappelle que quand on étudie les invariances de la distribution, cela nous permet d'éliminer les coordonnées de dépendance du champ magnétique. Si on a une invariance par translation suivant ux et suivant uz, on va pouvoir éliminer dans l'expression du champ magnétique les coordonnées de dépendance x et z. Si on avait eu par exemple en coordonnées cylindriques une invariance par rotation, on rappelle, les coordonnées cylindriques c'est ur, Uθ uz. Et bien, si on avait une invariance par rotation suivant θ, on aurait éliminé dans le champ magnétique la coordonnée État. Ce système d'invariance est identique au champ électrique, donc j'espère que vous maîtrisez cela à présent. On va maintenant s'intéresser à l'influence d'un plan de symétrie de la distribution de courant sur le champ magnétique. Nous allons voir ainsi que le champ est orthogonal au plan de symétrie. Voici une situation donc, nous avons ici la distribution de courant avec deux courants filiformes qui sont symétriques de part et d'autre d'un plan que l'on appelle Pi, un plan de symétrie. Donc ici, on a une portion de courant DL qui vient vers nous et ici une portion de courant DL qui vient aussi vers nous. Donc on a bien ici des symétriques par rapport au plan Pi. Si on regarde avec la loi de Biot et Savart, le champ élémentaire créé par cette distribution à gauche du plan, eh bien le champ est orthogonal. Si on fait la règle de la main droite, on va avoir IDL vectoriel PM. Ici, on a le point M, on va le noter. Donc, IDL vectoriel PM va nous donner un champ qui est ici, dirigé en haut à gauche. On a un angle droit à ce niveau-là. Si on fait la même chose au niveau à droite au point préprime, on a un champ élémentaire créé par... DL' en P', qui va être dirigé en bas à gauche, ici, avec un angle droit, ici. Et bien, si on fait la somme de DPP plus DBP', on voit que le champ élémentaire créé par les deux éléments, DL et DL', est bien orthogonal au plan. On en déduit donc que le champ magnétique est toujours orthogonal à un plan de symétrie. Sur la figure 5, sur laquelle nous n'allons pas passer beaucoup de temps puisque cela fait intervenir les notions de base directe et base indirecte, on retiendra juste le résultat. De part et d'autre, d'un plan de symétrie, eh bien, les champs M et M' sont anti cest C'est-à-dire que en M, on a un champ qui est dirigé par exemple en haut à gauche. Eh bien, En M' symétrique de M par rapport au plan Pi, le champ est antisymétrique. ça veut dire l'opposé, du symétrique. En effet, si on dessinait le symétrique du champ dbm, il serait comme ceci. Et eh bien, antisymmétrique, c'est à l'opposé du symétrique. Donc ici, il faut faire intervenir le fait que quand on traverse le plan, on va passer d'une base directe d'un côté à une base indirecte de l'autre côté. Le fait que le champ B est un pseudo-vecteur. Donc, on ne s'y intéresse pas vraiment, on retient le résultat. De part et d'autre d'un plan de symétrie le champ est antisymétrique on va travailler maintenant avec un plan d'antisymétrie on va voir que le champ est contenu dans le plan d'antisymétrie donc une situation ici nous avons un plan pi' qui est un plan d'antisymétrie puisque à gauche, nous avons un élément de courant qui est vers nous, dans un point P. À droite, on a un élément de courant qui est dans la feuille, en un point P'. Si on utilise la loi de Biot et Savard pour avoir le champ élémentaire créé par P, on obtient un champ qui est ici dirigé en haut à gauche, avec un angle droit là. Et si on prend le champ créé par l'élément DL' en P', on a un champ qui est dirigé, élémentaire, à droite, vers le haut et on voit que la somme de dbp plus dbp' donne un champ db, toujours élémentaire, somme de deux éléments, enfin somme du champ créé par deux éléments, dl et dl', et bien ce champ élémentaire db, il est contenu dans le plan d'antisymétrie. On notera que les résultats sont inverses à ceux du champ électrostatique. Le champ magnétique est contenu dans les plans d'antisymétrie. Il est orthogonal au plan de symétrie. Très important. Et une nouvelle fois, un petit point par rapport au champ créé en un point M et M' qui sont antisymétriques, donc avec le plan Pi' qui est au milieu, et eh bien le champ est symétrique pour deux points de part et d'autre d'un plan d'antisymétrie. Encore une fois, on peut montrer cela avec euh, l'étude de la loi de Bué Savard et les bases directes et indirectes par rapport à un plan d'antisymétrie parce qu'une base directe d'un côté, par exemple ici, si la base directe est ici, comme de l'autre côté on a un plan d'antisymétrie, et eh bien la base est également directe à droite. Donc on obtient des champs symétriques. On retiendra le résultat, mais pas besoin de savoir l'expliquer. Comme pour le cours sur le champ électrostatique, on va terminer ce chapitre en calculant le champ créé par un fil infini. Un champ magnétique, donc créé par un fil infini parcouru par un courant. La situation du problème est la suivante. On va prendre un fil infini long parcouru par un courant I. On va chercher le, le champ B en un point M distant de petit r. Et on se place en coordonnées cylindriques, puisqu'un fil est un cylindre de rayon qui tend vers zéro. Voici le schéma associé à cette situation. Nous avons ici le fil infini qui est orienté suivant l'axe Z. Nous avons ici le point M au niveau duquel on veut calculer le champ. Et ce point M va pouvoir euh, être repéré par une distance petit r. On a deux paramètres qui permettent de repérer le point P par rapport à la droite OM. Ces deux paramètres sont Z et puis l'angle alpha. La base est ici cylindrique, donc on a mis les vecteurs unitaires e_r et e_z. On peut appeler u pour unitaire ou e pour élémentaire, peu importe. On va faire les invariances et les symétries, première étape avant le calcul. Donc on a invariance par rotation autour du fil. Donc ici, si on prend le point M, qu'on tourne de 180 degrés, on le retrouve de l'autre côté. et eh bien, si on n'a pas changé la distance entre M et O, on va voir le même fil. Donc il y a invariance par rotation. Et comme le fil est infini, si on place le point M au-dessus ou en dessous, sur l'axe Z, eh bien, on va voir la même distribution de courant. Donc, il y a également invariance par translation suivant Z. Invariance par rotation et translation suivant Z, ça nous dit que le champ B ne va ne dépendre que de r, la distance du point M au fil infini. On fait maintenant les symétries. Le plan qui contient le fil et qui passe par M est un plan de symétrie, puisque ce plan contient le courant. Donc ce plan, on peut le dessiner, c'est par exemple ben, le plan de la feuille. Ici. Ce plan est un plan de symétrie, pourquoi Et eh bien parce que en avant de ce plan, eh bien, il n'y a pas de courant et en arrière de ce plan, il n'y a pas de courant puisque le plan en question contient le fil. Et donc ce plan est un plan de symétrie, et eh bien, on sait que le champ va être au niveau du point M orthogonal à ce plan de symétrie. Pour avoir ensuite la direction du champ, il suffit de faire la loi de Biot et Savart. Eh bien, on voit que le champ va être dirigé dans la feuille, c'est ce qu'on a indiqué ici avec un cercle et une croix qui montre que le champ est bien orthogonal au plan pi et dirigé dans la feuille. Donc ce sont les symétries plus la règle de la main droite qui nous ont permis de dire cela. Finalement, la conclusion, le champ magnétique ne dépend que de la variable petit r, ici, ça c'est les invariances qui ont pu nous le dire, et à une seule composante qui est dirigée suivant. eθ, c'est l'étude des symétries qui a permis de dire cela. On va maintenant calculer le champ magnétique élémentaire créé par le fil, par un bout de fil au niveau du point M. Donc on va calculer ce champ élémentaire créé par l'élément infinitésimal dL, puis ensuite on va intégrer. On reprend la loi de Bio et Savard. DB égale bu 0 I sur 4 pi, DL, vectoriel PM sur PM3. On a DL qui est l'élément infinitésimal de fil. Le fil étant dirigé suivant Z, ce DL devient DZEZ, vectoriel PM sur PM3. Le schéma de la situation qui va nous permettre d'effectuer le produit vectoriel. Donc, on a... Sachant que PM, par la relation de Schall, vaut PO plus OM, PM vaut PO plus OM, on peut exprimer le vecteur PM avec ses deux composantes. Moins Z du Z, plus RER. Alors, le produit vectoriel va nous donner EZ vectoriel PM, c'est égal à 0, 0, 1, c'est le vecteur unitaire. Vectoriel R0 moins Z, c'est ce qu'on a écrit juste au-dessus. Et on obtient la valeur du produit vectoriel qui vaut r et θ. On a aussi cosinus alpha, qui est l'angle avec lequel on repère le point P, qui est égal à petit r sur PM, côté adjacent sur hypoténuse. Et donc, on peut exprimer PM, l'hypoténuse, en fonction de r et des cos alpha. Et enfin, dernière étape, ce qu'on a fait avec le champ électrostatique au chapitre 1. On a z qui vaut r tangente alpha. La z est le côté opposé à l'angle alpha. Donc z est bien égal à r tangente alpha. On va pouvoir différencier cette relation-là. Et donc ce calcul nous dit que dz, l'élément infinitésimal de position suivant z, est égal à r sur cos carré alpha d alpha. On va mettre tous ces résultats en un résultat, en un calcul. Donc on va utiliser l'expression 3 et 9 dans 1. Vous pourrez regarder le polycopier pour suivre ce calcul. Donc on avait l'expression suivante. On place nos résultats dans cette expression. On a donc db qui vaut mu0i fois r divisé par 4pi cos carré alpha. On a R sur R3 sur cos cube alpha, d alpha. Donc ici on a le PM3 qui apparaît. On va pouvoir simplifier largement cette relation. Et on obtient le champ élémentaire est égal à mu0i cosα alpha sur 4pi r, d alpha, suivant eθ. Il va donc nous suffire d'intégrer ce résultat. On y va, l'intégration. On a choisi le paramètre alpha comme paramètre d'intégration. Le fil étant infini, on va devoir intégrer alpha de moins π sur 2 à π sur 2, comme pour l'électrostatique. Mais comme la situation est symétrique, on peut intégrer de 0 à π sur 2 et multiplier le résultat par 2. Voici ce que ça donne. Bθ de R va être égal à l'intégrale sur le fil de mu0i cos alpha sur 4πr d alpha. On intègre de moins π sur 2 à π sur 2 ou alors on intègre de 0 à pi sur 2 et on multiplie par 2. L'intégrale de cos cosα alpha dα alpha devient sinus alpha qu'on intègre de 0 à pi sur 2, et on obtient le résultat, ici, mu0i sur 2 pi r. Donc le résultat est le suivant, le champ magnétique créé par un fil infini s'écrit b en vecteur de m est égal à mu0i sur 2 pi r suivant le vecteur eθ.